Salut YouTube, cette semaine je vous explique en quelques minutes comment changer les couleurs sur Photoshop. Intro Si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Salut YouTube, c'est Sébastien Corlwer. content de vous retrouver sur la chaîne. Cette semaine, je vous explique comment changer les couleurs sur Photoshop, et ça en moins de deux minutes. C'est parti, on va directement sur l'ordinateur. Nous voilà dans Photoshop. Donc, sur cette photo, j'ai d'abord pris une photo simple pour vous montrer globalement comment ça fonctionne. Il faut savoir que sur les couleurs claires, c'est évidemment beaucoup plus facile que sur les couleurs foncées, où forcément, on va avoir des petits écarts de couleurs, où ça va être un petit peu plus délicat de changer une couleur pour avoir la couleur vraiment souhaitée. Sur des couleurs blanches, Blond, des choses comme ça, c'est assez simple. Donc, comme d'habitude, on duplique le calque pour ne pas détruire la photo initiale. Vous allez ensuite créer un nouveau calque pour modifier les couleurs. Et donc, il faut aller tout simplement dans teinte de Saturation. Ici, vous pouvez voir que si je change le curseur, on va pouvoir modifier la couleur, mais de l'intégralité de la photo. C'est pas forcément ce que l'on cherche. Vous avez ici une petite coche qui s'appelle Coloriser. Coloriser, qu'est-ce que ça fait Tout simplement, ça va appliquer la couleur que l'on va choisir sur l'intégralité de la photo, là encore. C'est pas ce que l'on cherche, ici je voudrais changer uniquement la couleur de la robe. Il me suffit pour ce faire d'appliquer un masque de fusion et de changer la couleur de ce dernier en noir pour n'appliquer aucune des modifications que j'ai réalisées pour le moment. Il suffit ensuite de prendre le pinceau, vous pouvez appuyer sur B pour peindre, de vous mettre en blanc et ici vous voyez que quand je viens peindre, tout de suite la couleur vient se modifier. Il vous suffit alors de peindre l'intégralité de la zone souhaitée. Vous pouvez voir que ce qui est intéressant, c'est que ça maintient les zones foncées et les zones claires sur la photo existante. Ça ne vient qu'appliquer une couleur. Petite astuce, si vous voulez voir ce que vous avez fait au niveau du masque de fusion, il vous suffit de cliquer sur Alt et de cliquer sur le masque de fusion et vous pouvez voir que la zone peinte apparaît. Il vous suffit ensuite de venir remplir les zones qui seraient encore noires pour être sûr d'avoir bien tout peint. Voilà, finaliser la robe. Faites attention à ne pas dépasser. Là, vous pouvez voir. que. Donc, le travail est relativement minutieux. Néanmoins, c'est assez facile de faire les choses, notamment avec un détourage. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment faire. Pour avoir une harmonie un petit peu plus sympa, je vais aussi coloriser la couronne de fleurs, qui est ici. Hop. Voilà. Globalement, on va se dire que pour l'exemple, on est pas mal. Voilà. Vous pouvez voir que maintenant, la couleur blanc a été remplacée totalement par du orange. Alors, c'est un petit peu violent et pas très naturel. Vous pouvez venir jouer ensuite sur les teintes et la saturation, ainsi que la luminosité, pour permettre de rendre les choses un petit peu plus naturelles. Si je veux ici avoir par exemple un vert, je peux venir réduire la saturation pour avoir quelque chose de plus vieilli, et jouer sur la luminosité pour avoir quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Vous pouvez voir que je peux obtenir assez facilement quelque chose qui donne le change sans être pour autant choquant. Alors vous allez me dire que c'est assez facile de modifier une couleur sur du blanc. En effet, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je vous ai néanmoins préparé un petit exemple ici avec une couleur de cheveux rouge pour vous montrer qu'on peut également faire cette modification sur des couleurs un petit peu plus punchy. Vous pouvez voir ici que j'ai remplacé par du bleu et que je peux venir jouer sur l'intégralité des couleurs. Et par exemple, avoir des cheveux un petit peu plus foncés et leur donner un petit peu plus de profondeur. Abusez pas de la luminosité, ça va vite être très moche. Voilà, là c'est pas beau du tout, on perd du détail. Et pareil vers le, le centre, donc il faut trouver un juste milieu qui va vous permettre de jouer et d'avoir quelque chose de naturel. Et vous pouvez voir que quand on zoome, on garde un niveau de détail assez important dans les cheveux, notamment entre les tons clairs et les tons foncés. C'est important d'avoir toujours cette nuance pour garder quelque chose de naturel. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, la petite cloche là. Et puis, euh, tous les liens pour me retrouver sont en bas de la vidéo. A très vite.